sur ce, ce projet, c'était presque une évidence quand on est venu me voir. Euh, on m'a déjà parlé euh, à mon cœur de Lorraine. Et on m'a dit, voilà, il y a un magnifique musée, c'est vrai qu'il n'est pas mis en valeur par son entrée, on a envie de totalement le repenser, on a un petit trésor qu'on veut valoriser, est-ce que vous pouvez nous aider à le valoriser Et euh, voilà, quand je fais des racines et des ailes, toutes les, toutes les semaines, on montre justement des bouts de patrimoine qui ont besoin de la mobilisation, qui ont besoin de l'énergie des gens, et j'ai dit, ben, Banco, c'est ma région, c'est les parfums de mon enfance, alors voilà, je me suis investie naturellement.